Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture de boosters Aujourd'hui on va s'ouvrir le Kaotune et pas les Kaotune. Je sais pas pourquoi je dis les Kaotoon. Euh, ces boosters sont assez sympas et pourquoi j'ai pas pris de display Alors on va commencer par pourquoi les boosters sont aussi sympas <rire> Deux artworks différents sur chaque booster Un avec le soldat du Toon et l'autre avec euh, un monstre Kaos. Si je dis pas de bêtises mais je connais pas son nom Et pourquoi j'ai pas pris de display C'est parce que j'ai choisi autre chose Ceci du coup, financièrement, je ne peux pas me permettre, en plus, d'acheter une display et j'ai plein d'autres dépenses. Donc, la display peut-être le mois prochain. On va voir déjà si on a de la chance sur 9 boosters. Allez, on ouvre ça. Allez, on est parti avec le tout premier booster. Et on va espérer avoir de la chance. On les ventre bien comme il faut, comme il se doit. Alors, la pierre structure Psy Gamma. Ok. Le pot des désirs qui tombe, nice, ça, ça fait zizir. Le soldat du lustre noir, émissaire du crépuscule. Bien entendu, on cherche les nouvelles raretés. Le soldat du noir, soldat sacré. Et dragon étoile naine, planète Terre. Et pour terminer, la malédiction du dragon de feu. Ah mais non, mais il y a encore un autre. La Valkyrie, Sigrun. Ah putain, mais il y, y a combien Il y a 7 cartes. Ok, nice. Ok, première petite ouverture sympa. Surtout le petit pot des désirs qui fait plaisir. Allez, on continue avec un autre booster. Celui-ci, je vais essayer de l'ouvrir sans trop l'abîmer. Ouais, c'est mal parti. Tant pis, il ira dans le cadre plus tard. On verra après. Alors, codeur générateur. Veilleur de la magie du dragon. Putain, mais je viens d'en un il n'y a pas longtemps. <rire> ok, tant mieux, que ça m'en fera un deuxième. Reproduction d'armes. Soldat du lustre noir. Soldat sacré. Sorcière de la forêt noire. Ah, c'est cool qu'elle été hérédité, celle-là. Vapore, héros masqué, Et, Valkyrie du chaos. Putain mais nice, en vrai il y a des bons petits archétypes à l'intérieur À part les toons, j'avais évité de me faire spoiler par ci par là Les 2-3 euh... Bon si j'arrive à l'ouvrir correctement comme ça Alors regarde, hein, le dos, on s'en fout un petit peu surtout l'avant Voilà, on va dire que celui-ci est dans un bon état, parfait, ok Alors, qu'est-ce que nous avons Vapor, héros masqué. ok Goka, héros masqué. Supervision. Dragon du flamboiement des ténèbres. Soldat du lustre noir émissaire du commencement. Pierre structure Psy Gamma. Espace du chaos. Ok, un peu moins intéressant du coup, à part pour les, euh, pour les monstres fusion du coup. Et Enfin, héros, héros masqué. Enfin, vous m'avez compris. Allez, et le dernier avec cet artwork là, parce qu'après c'est des petits artworks un peu plus différents. Euh, enfin, c'est l'artwork chaos. Euh, On va espérer que cette fois on va avoir peut-être la nouvelle rareté. Mélange de style. Supervision, Codeur, Générateur, Pièce, Structure, Psy, Gamma, Dragon, Empereur du Chaos, Émissaire de l'Achèvement, Blast, Héros, Masqué, et Numéro 75, Ombre de l'Embobineur des Rumeurs. Ok, un petit monstre X6 dedans de niveau 3. Alors ça c'est bien, bien, bien sympa. Ok, maintenant cela. Allez, bon, on va essayer de l'ouvrir à peu près correctement. Voilà. Ok, comme ça les autres on peut les éventrer. Alors, ablation des gémeaux, sorcière de la forêt noire, proglion, proglion, proglion, ouais. Dragon du flambement des ténèbres. Oh, beau de dragon démarré, ça c'est nickel. Sorcier du chaos. Et dans l'âme froureur, nice Ah, oh, le petit dans l'âme. La, la, la fusion froureur qui est grave sympa. Je me demandais si j'allais la voir. J'ai vu qu'elle était tombée sur, euh, sur, sur d'autres vidéos. Du coup, j'étais assez content. Et j'avais envie de la voir aussi. <rire> Mélange de style. Ablation des gémeaux. Blast. Héros masqué. Dragon poussière d'étoiles. Oui Ah, c'est pas la ultimate. Mais, euh, mais c'est la réédition. Donc c'est cool. Pro lion. Émissaire du chaos. Et Mesterfourer. Ouh, c'est bien sympathique. Là, pour l'instant, j'ai des petits trucs qui me font plaisir. En vrai, dans ces boosters, il y a des trucs vraiment cool. À l'ancienne, mais top. Alors, Soda lustre Noir, Émissaire du Crépuscule. Reproduction d'armes. Dragon du Flambement des Ténèbres. Le Monde des Tunes, qui fait Zizir avant en plus. Sorcière de la Forêt Noire. Pièce Structure Psy Gamma. Chaos éternel. Oh non putain, mais si j'ai pas le marque-page, je serais dégoûté. En vrai, je cherche le marque-page tout. Alors, alors, alors. Le monde des Toons à nouveau. Sangan. Le pot des désirs à nouveau. Industre noir. Émissaire du chaos. Chemin lumière d'étoile et magicien de l'espoir. Ok, ok. <rire> non, c'est déjà le dernier. Allez. Envoyez-moi vos forces, là, que je puisse euh, espérer euh, obtenir soit le marque Pashtun, soit ultimate. Allez, allez, allez. Alors, numéro 68, prison céleste, ok. Sun Gun, ok, soit du lustre noir, soldat sacré, soldat solide, héros élémentaire, zone KO, codeur générateur, et évêque d'incantation, et c'est... Non, elle est bizarre, la carte elle est plus légère. Putain, mais elle est... J'ai l'impression que la carte est plus... Plus fine et plus légère. C'est bizarre. Ok, évêque d'incantation. Mais elle est bizarre, la carte. Franchement, je vous jure qu'au niveau de la texture, elle a l'air beaucoup plus fine. Alors, comme ça, on dirait pas. Mais... Est... Est... Celle-ci est bizarre. Bon. Bon, bon, bon. Voilà, voilà pour cette petite ouverture, donc, des K.O. Et, euh, bah, à part cette carte qui est vraiment bizarre, euh... Dans elle est, elle est très très souple en fait C'est bizarre pour une carte Yu-Gi-Oh d'habitude elle est un peu plus rigide Là elle est vraiment souple de chez Souple Donc c'est bizarre on dirait presque une fausse en fait Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine voiture Une prochaine vidéo Portez vous bien et n'oubliez pas Le samedi soir les yu samedi des duels Et compagnie sur Twitch Allez à bientôt tout le monde